Les Libre Villois ont eu d'énormes difficultés à se déplacer ce 27 décembre 2022 pour vaquer à leurs occupations. En cause, le mouvement dit pause de protestation menée par le syndicat des transporteurs de Robert Meunier contre une opération de délocalisation des gares routières menées par la police. La détopération, à en croire les taximans de l'Axe Sorbonne-Bessieux, avait été initiée en prélude à l'arrivée au Gabon d'un représentant du pape. Mais après le passage de celui-ci, la situation n'est pas revenue à la normale, explique ses conducteurs. Les éléments du quai d'intervention, le l'État m'a fait appel, ils m'ont fait appel, ils m'ont fait comprendre qu'on a le cardinal, le secrétaire général du Vatican, arrivé au Gabon. Il fallait qu'on libère l'espace pendant une semaine au moins. On était d'accord avec eux. Vous venir vous ici provisoirement. Alors, notre est ici, il y a un des élèves du séminaire qui est venu me voir, parce que c'est mon responsable. Il m'a fait comprendre qu'il fallait qu'on travaille doucement hein, et n'est pas fait le but. Il y a les étudiants qui sont en haut, qui, qui font coup là. À un temps, on nous disait qu'un matin, qu'il y a un émissaire qui devait arriver euh, à la haut là-bas. Donc, on devait libérer les lieux juste pour quatre jours. Donc, euh, après les quatre jours, on devait remonter. Mais on a remarqué, après les quatre jours, on nous a toujours interdit de, de remonter. Alors, euh, quand le, le sixième jour, nous-mêmes avons décidé de remonter, comme ça, et après, ça n'a ça, ça, ça pas duré euh, une, une heure, les policiers sont venus en cortège nous, nous, nous, nous enlever. Donc, nous sommes en train, de, comme, comme vient le bio, par exemple, nous sommes en train de dire ici, ici, il y a, non seulement il y a un séminaire, il y a des écoles euh, euh, primaires là, l'endroit est restreint. On ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc, on nous demande tout simplement qu'on nous ramène là où nous étions, il euh, y a, a quelque temps. L'exiguïté des nouveaux sites, leur état de dégradation et l'insécurité de ces endroits ne faciliteraient pas leur travail. Les ruelles où on nous a affectés sont petites, ne sont pas éclairées. Il y a l'insécurité, il y a les, le danger permanent et la distance entre les lieux de débarquement et les lieux d'embarquement sont trop longs. Les populations n'arrivent pas à marcher des lieux où elles descendent jusqu'aux endroits où nous sommes. Du coup, les gens sont garés mais il n'y a pas de clients. Et une ruelle comme celle-ci qui est très petite. Là, il y a des établissements scolaires, primaires. Et là, imaginez pendant l'année scolaire. Parce que là, nous sommes en vacances. Alors, tout ça, ça fait qu'on ne peut pas travailler. Nous souhaitons une chose. Nous voulons retourner à la gare routière comme cela convient. Parce que c'est là-bas qui a été prévu. Pour ce type -là. Les usagers, eux, ne savent plus à quel sens se vouer. J'ai l'occasion de prendre des taxis et on se rend compte qu'en fait, euh, depuis un bon moment, de temps, bah, l'emplacement habituel des taxis euh, a changé. Donc ce qui fait que, en fait, euh, là où euh, on avait une facilité d'accès aux au taxis, bah, on se retrouve confronté euh, et obligé de devoir prendre euh, une distance beaucoup plus longue et on se rend compte que c'est à une posture et à un endroit qui pose un problème de sécurité. Et si vous avez des bagages et que vous êtes épuisé, bah vous voyez tout le protocole et tout le tralala que cela pourrait-il qu engendrer. Donc nous, on se pose la question à savoir qu'est-ce qui se passe. Et ce que l'on souhaite, c'est qu'une mesure soit le plus rapidement trouvée pour que les choses puissent aller dans l'ordre. Les taximènes, réunis au sein du CILTEQ de Robert Meynier accordent deux semaines au gouvernement pour un retour à la normale de la situation. Passer ce délai, et promettent... Passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire une grève générale illimitée.